Et salut à tous les potos, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va euh, mettre le commencement de notre nouvelle chaîne YouTube avec euh, Monsieur euh, Vashkiri. Moi je suis un, moi, je suis un, un immigré, je comme ça. Beaucoup. Ouais, oui, oui, lui c'est notre euh, homme de chambre, c'est lui, il fait ouais. tous les trucs. Donc on se retrouve sur la map Terra force donc c'est une petite bain. map euh, aventure très cool. Trop bien. Donc en compagnie de Monsieur Skaspire et évidemment de Monsieur Vashkiri. Bouillons Évidemment, de Monsieur. Non, c'est le C3. Voilà. Voilà, donc lui, Saint-Cruste, il voulait faire une vidéo pour sa chaîne YouTube, on le comprend, on va pas lui en vouloir. Oh, coucou, calme, Hein Eh, on peut dire qu'il a une tête de X, pardon, désolé. Allez, c'est couillon On est dans l'hélico, et on se tape des barres, on est dans l'hélico. Les les Mec, suivez-moi On va pas commencer la map tout de suite. Château gonflable Alors, viens voir, j'en ai un mieux pour toi. Quoi un mieux Ramène ton cul. Mais il était mieux ce château gonflable là Ramène ton cul Mais putain mon cul il est derrière moi connard On se calme les gros -moi. je vais vous remettre des bips partout dans ma vidéo mais... Ça C'est un château gonflable Bah OUI <rire> <rire> OUI ah, Pour remonter c'est chiant hein <rire> Putain merci Brice, hein. franchement J'ai fini de manger mes coquilles. OUI <rire> Bon Bah tiens, mais TP-toi à moi TP-toi à moi Je suis tout en haut là, TP-toi à moi Merde, j'ai raté Raté Il va niquer Pardon, on n'enseigne pas les mamans PUTAIN Il a tout en bas C'est bon, je suis TP, bon. TP, Sky, est beaucoup plus rapide Oh ouais, la dame elle va m'exciter, m'exciter, putain Oh la pute C'est ça, c'est F3T. Attends, je recharge mon ressource pack pour avoir le son. Parce que j'ai pas de son de Minecraft. Oh, j'ai trouvé un passage secret, venez Guillaume, suis-moi Quoi Regarde ce que je viens de trouver. Oui uh, Stan Loves You. Uh, Stan The King de... Uh... Ah putain, casse-toi, je lis pas. J'arrive pas à lire. Ah Non, <rire> ah, non, <rire> non On est tous les deux dedans. Putain, regarde, euh, regarde tous les panneaux. T'es sérieux je, je, pas hop. Non, non <rire> Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ouais, on va voir la, la vidéo ai de présentation. Le scientifie à tête de PNJ. Le scientifique. ouais, c'est des scientifiques. C'est moi qui appuyé sur le bouton rouge tout à l'heure. Ok, ah bah non, moi j'appuie sur ça... la présentation. C'est alors que tu l'as fait, donc tu fermes ta gueule. What et, ce... et Guillaume, ce sera toi qui appuyais sur les airlocks. Bref, il y avait une réunion, j'ai dansé devant l'écran, le pingouin aussi, on s'est caché dans des fleurs, puis on a regardé la télé, puis un pingouin s'est caché dans les fleurs, et c'était fini. <rire> oui ah non, non, non, non Salut. <rire> <Annule> <rire> je vous laisse les mecs hein Quoi Quoi Je prends la orange, les jolies. Je prends la rose. Moi, je prends la... Vas-y, oui, je prends... Attends. Y'a y a pas un autre... Ah là, ici, là c'est là Mais ça doit être marrant de faire ça à 10, mec. On est gratinés avec les armures. Ouais. Les particules de feu derrière de lui, c est ce est, ouais. oh, mais sans chaud. les particules, c'est quand chaud. même une map un peu près bien. Moi, Moi, je vais le mettre à poil dans la truc. Oh. Oui? Ah non, je déconne, ici! C'est dégueulasse. Espèce de vache. Bon, quand est-ce qu'ils ont. Là, on est tous collés à la grille. Traya! Traya! Tu sais, là, les Tesrods, mec, c'est la même chose. Tout le monde est collé à la grille. J'attends que ça se. Oh, t'appuies, ok? Enjoy your flight. Tu appuies, toi. Toi appuyer, tu vas comprendre moi quand on va parler. Oh bâtard toi Bon en vrai, moi je trahis personne, moi. Eh mec, en vrai, je trahis personne. En vrai, les ascenseurs sont trop bien. Je vous Mais non The TP, force has arrived Flash TP, Ouais, balèque Appuie sur le bouton. Non, Alors, on, on appuie tous les trois. 3, 2, 2 1, 1, bouton oh, mon Dieu. Les amis, vous avez été euh, Les amis, c'est un oh, grand oh, jour oh, aujourd'hui. J'étais oh, très, oh, oui. je... oui. très content de vous connaître. Les mecs, pour Docteur Barnet. il n'y a rien. Non, juste pour Docteur Barnet. Docteur Barnet, j'étais très content de vous connaître. On va, voilà. On va les sauver les sauver Je suis sûr que tous les pierres Tardos les vont tous mourir. Moi aussi d'ailleurs, vu que je suis un des pierres Tardos. Oui Je déteste l'eau. Pourquoi t'es allé à gauche Je sais pas. Ah, je suis lent. Et où l'inoxysium Ah bah c'est pour ça, moi je suis allé à gauche pour l'inoxysium. Il y, y a un mec qui a explosé devant moi. Je pas qui c'est, euh... euh, eu je crois c'est... Il y a eu l'oxysium Mais si je vais avoir celui du cinéma numéro 2. Yes, il est mort. Non, il va l'avoir ce matin. Je ouais, veux après. pas que tu l'aies. C'est moi qui touche l'oxysium. C'est moi. C'est pas mort Oh non. Ok, assis. Ah, oh shit. Ah non, t'entends encore moins. J'ai failli finir à avoir un point, mais en fait... Euh, bah non. Parce que je suis mort juste devant le truc. Et là, est-ce que vous m'entendez mieux Ouais. Non. Et là Non. Et là Non. Toujours pas. Vous m'entendez qui... quand même, non oui. Je t'entends, mais pas très fort. Merde. Wow. Guillaume, viens voir où je me suis foutu regarde <coughs> je me ah, suis foutu okay. sans faire exprès J'ai bientôt réussi Et là, vous m'entendez C'est un peu mieux Bonjour Et là I'm back Ouais, c'est bon, là, on t'entend bien Salut ou pas Coco, salut, regarde où je suis bon, Yes, c'est moi qui non! Ah, il nous a tapé le de Pour le de c'est de la coke! C'est de la coke, là ils te foutent de la coke dans le cul! C'est ça! C'est Ok, on va alors là, à moi le noxidium! à moi la fin de la Laisse-le moi! for Antoine, c'est de Ok, très bien! Non La performance. Restez. <rire> oh, mais il est con, parce que maintenant qu'il est coincé dans la toile d'araignée. Pas coincé, moi. T'es juste devant moi, bro. Non. Si, t'es juste devant moi. Ferme ta gueule, t'es gueules, juste devant okay, moi, je te dis. Arrête de lutter, c'est toi de Oh, putain. Je, juste... je déteste les bah, toiles bah, d'araignée, je... maintenant. Mec, mais oh, yes Yes, yes vous Regardez, vous avez vu, j'ai un énorme rageux qui veut de l'oxygène parce que je suis un énorme enfoiré. Ouais, ouais, c'est un bâtard. Alors qu'en plus, c'est même pas où je l'ai trouvé, mais. Ne soyez pas amis avec lui. Ouais. Et si, je suis gentil. Ah bon, mad... <rire> Tout le monde Tout <rire> le monde t'adore quand t'es pas rageux comme ça. Le mec, c'est en mode. Oh C'est bien. Soyez pas sympa, mais à vous de Regarde dans le chat, Brice, comme c'est beau. Steak. Regarde dans le chat aussi. Comment tu l'as eu Bitch Y Y'en avait une avant. Attends, mais Brice, on va toutes les avoir comme ça. Hein. Eh, pour l'instant, ouais, on a réussi est... Réussissez. Bah, égalité en tant que Bah, moi, je vous attends, avoir. vous savez quoi Un point pour moi. On va voir toutes celles, où... toutes celles où on sait où on est, où elles sont. Un point pour moi. GG Mec, j'ai one j'ai. Enfin, j'ai two shot le level 2. Crois. Putain. Je crois. Bon, bah, je vous attends. J'arrive, oh merde, c'est très un truc. Je sais pas si je vais tenir. On l'attend, on l'attend, on va l'applaudir. Bah, applaudissez-moi, s'il vous plaît. Le méga applaudissez moi Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Bon, Je fais pas les coups, moi, direct. Hop, bouton. C'est moi qui appuyais. Ah, d'accord, Je me sens mal. Alors là, j'espère ah, que vous allez mourir plus de fois bon de moi, parce que sinon là, je vais perdre. On Cette course je, ah. je, je vais la réussir en oui. premier, c'est sûr. Cocaïne, Cocaïne, Cocaïne, est-ce que vous allez mourir plus de fois de moi avec ça, déjète de la coque. Alors celui-là, je suis un gros caca, genre vraiment. Ah yes, que brise, t'es fort celui-là. Non. Allez, là c'est le seul moyen pour que je gagne. Que ouais. Pour l'instant, c'est un point pour moi et un point pour Coco. Ouais. Donc, donc si tu as un point. Ok. Bah, est... Merci. Je passe celui qui est vraiment ça. le moins de 3 Et l'oxysium, c'est qu'on voit combien de morts. Euh... Un oxysium, c'est moins 2 okay. Ah bah alors vous avez gagné. Ouais, on en a juste une de moi. Hein. Pareil, Merde. Elle non mais là c'est toute ma vie là si je perds, je serai humilié. J'ai gagné si deux fois me... la slick, que je gagne, si si que je, je, perds, la je me... serai humilié. C'est vrai de... qu'il est c'est vrai qu'il les, les deux fois on de... a tourné, t'as gagné hein. bah, en fait, je gagne je gagne toujours au bout de la deuxième ou, non, ou fat, la fat, fat, fat, fat, fat.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 Ouais. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, Ok, Brice a gagné, c'est bon, on les Attends, du coup, maintenant on comptabilise. Donc j'ai deux points, donc j'ai gagné. Moi j'ai euh, niveau, mort. niveau mort, je suis mort 11 fois, comme j'ai eu 2 Noxysium. Donc je suis mort. Donc ça, ça, ça me fait... Attends. Ça me fait un petit... Euh, je suis mort 7 fois, du coup, euh, en comptant les Noxysium trucs. Donc je suis mort 7 fois et j'ai... Et, et j'ai 2 points. Euh, bravo Abris GG Euh toi t'as moins 2. Moi, enfin 17 moins deux je sais ah pas. mais ta gueule est-ce qu'on a fait 4. les comptes quand j'ai gagné Non non c'est juste que tu fais ton malin donc 17 moins 4 Le mec il fait <rire> ses maths. Oh j'avais jamais vu mais il <rire> y a une chaise retournée là. Ouais. Bravo, bravo regardez, y a un Donc tu, non, as tu as 12 morts et euh, bon bah Sky tu as 13, donc donc c'est toi qui a le donc bah, Sky c'est toi qui as le plus de morts donc c'est toi qui donne la combinaison. Oui oui, c'est moi qui donne la combi de toute façon. Je suis en slip. Parce qu'il fait chaud. Enfin, genre, euh, non non mais euh, gu, gu, fin, Guillaume il serait mort 10, 10, fin, 16 fois euh, je sais pas tu t'aurais pas enfin t'aurais dû pas donner ta combinaison. Sachant qu'il a, il a tu sais pas de points. Tu sais que 17-4 ça fait 13. Hein. <rire> heureusement j'ai un caleçon, oh... ne vous inquiétez pas mes parties génitales seront... C'est moi qui que... dois la donner la combinaison. C'est vrai que t'as pas de points toi. <rire> Hou <raj> Didn't taste so bad. Oh, ouais, ça, mais ouais, mais, mais c'est oh, moi, qu moi qui la donne, really. bah, c'est moi qui la donne, c'est moi qui la donne. Tout à l'heure, j'ai gagné une partie, hier j'ai gagné toutes parties, et j'ai C'est Coco qui la donne. Mais même, je mérite la victoire. Je vais aller dans le soleil, je vais aller dans le... Elle a gagné qu'une partie, pourquoi elle a gagné qu'une seule. D'ailleurs, je veux pas dire, mais on n'entend pas le mec. Oh, Manowski. Poor, poor Manowski. What the hell you Oh, ah oui, euh, <laughs> I just noticed those Ah, monsieur on est mort. <laughs> suits, they, monsieur on est mort. Et là le mec qui, qui se réveille fait, « Loup !» Il a terminé. Ah These, these look completely different. Really, really, really modernised. Darnay Yes Ferme ta gueule. Wow. Ok. Le mec le me parle. Parle. But... Fuck you Ok <laughs> <laughs> Le mec, tu sais, j'imagine bien le scénario. Le mec, il arrive après, après je ne sais combien de, de, de chiantistes. Le mec, il est comme ça. Enfin, tu sais, il arrive dans son truc, il voit Barney, il dit bon, bah fuck you, ok, il se barre. Ah, il y a de Jean-Kev Où ça Là, sous la glace. Je l'ai. Ah, mais attendez, faut que je vive la mon glace. Truc. Allez, voilà. C'est pas vous qui avez une truc. tête de sang Je, je m'appelle tout en caleçon. Ah, mais oui, c'est là. Ce Bonjour, comptement. je m'appelle tout en caleçon. Ça va. <rire> ah, C'est sur non. Tout en <rires> qu'elle <rires> sonne. <rires> Qu'est-ce qui respire ou le fromage <inaudible> C'est ce que qu'elle sonne. On sait jamais trop aussi. Mais <inaudible> on en même temps. Every day. Tout ça que on va se dégonfler. C'est le vent <inaudible> <'est best> <inaudible> <inaudible> <vins> du rif. <inaudible> bon, on essaie de redémarrer, <inaudible> on sent les secs. Ouais, on essaie de redémarrer parce que là on va mourir. Moi j'ai fait des câlins Merde C'est Moi je connais la Dreamcam 4000 Et là c'est la 3000 Oh c'est chiant Moi je sais pas j'ai pas été formé sur ça moi j'ai été formé sur comment Moi Je sais réparer des satellites mais quand même C'est réparer des satellites là, Oh c'est trop mignon, regarde ce qu'il fait un câlin monsieur Barnet Regardez, oh oh, alerte pédophile Alerte pédophile les enfants This is par contre, bah, le mec time, est hyper grand. Time, I oh. Oh, yeah. Ouais, je vais regarder la mort de Barnet par la fenêtre. Wouah, en clair, <inaudible> Barney, en les fait, les il a le rêve de manger le centre regardez de la terre. Espérite ta gueule fête. quand je parle, merci. Barnet il rêve de manger le centre de la terre. Server close. Yeah! Oh non Énorme <rire> vidéo. Hein, vraiment, vraiment. Bon bah, bon bah, c'est sur ça qu'on va finir. Hein. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner, ça ferait très plaisir euh, à la chaîne de euh, Vachkiri et c 3, et également à ma chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. Euh, le lien de leur chaîne est en description. Voilà.